euh, dans leur quotidien qui portent des projets quid euh, journaliste dans l'écologie quid euh, j'ai créé une, une école innovante où euh, j'accompagne des entreprises à devenir euh, humaniste ou etc etc dans notre société productiviste la première chose qu'on nous demande bon alors c'est quoi le programme et là on répond mais il n'y a pas de programme la soirée elle est pour vous de 19 h à minuit, vous êtes là pour vous connecter entre vous, euh, et donc on appelle ça du slow networking euh, aussi. C'est l'idée vraiment de, à un moment, bon, on va parler de ses projets, etc. À un moment donné, puis à un moment donné, on va parler de soi. Il y a une vraie connexion de, qui va se faire et on va comprendre qu'on partage les mêmes valeurs, alors qu'on n'est pas dans le même silo de la société, parce que ceux qui euh, sont dans l'écologie, ne parlent pas à ceux qui sont dans la solidarité, qui ne parlent pas à ceux qui sont dans le développement personnel, qui ne parlent pas à ceux qui sont... etc. etc. Et donc tout d'un coup, ça décloisonne, donc on pourra, ça pourra faire naître des projets beaucoup plus riches, euh, parce qu'on aura décloisonné, et surtout ça créera des connexions beaucoup plus profondes entre eux. qui fait qu'à un moment donné, eh bien oui, tiens, je suis en difficulté dans mon projet, je vais pouvoir appeler un tel, un autre, etc. etc qui n'est pas dans, dans mon monde... Euh, restreint mais qui euh, pourra m'apporter quelque chose de beaucoup plus important donc cette, cette notion de création se rendre compte déjà qu'on a une grande famille qui partageant les mêmes valeurs euh, et, et qu'on peut créer cette ruche cette communauté, cette tribu etc d'acteurs de, de changements qui vont amener le nouveau monde dans l'ancien déjà et, euh, et qui va pouvoir ensuite euh, euh, quand l'ancien monde s'écroulera, bah, pouvoir être là pour, pour être euh, voilà, simplement euh, faire fleurir le nouveau euh, au fur et à mesure, parce qu'il est, est déjà là, il est déjà en, en chemin. Donc ces rencontres changer le monde sont, sont très importantes à la fin de ces rencontres. Souvent les gens sont là avec un, un sourire euh, étincelant et nous disent « J'ai besoin de ces rencontres parce que ça me permet… »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 et euh, l'idée d'une société qui va mieux c'est l'idée de commencer par tous ces actes qui vont faire que cette société elle aille mieux euh, dans le quotidien et donc euh, euh, au fur et à mesure euh, j'ai cherché quelle était ma meilleure place par rapport à ce que je suis moi aujourd'hui moi j'ai quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'accompagnement la, de, de, la, de, de la coordination euh, et de l'activation d'action. Il n'y a personne qui fait vraiment ça complètement. Euh, la plupart du temps, il euh, y a euh, les conférences, des ateliers, des trucs, des machins, enfin, voilà, euh, des choses euh, Il faut faire, faire, faire, faire. J'ai commencé par des dîners chez moi, à mon domicile. 12 personnes autour de la table euh, que je voulais acteurs de changement. Et. Euh, avec l'idée de pouvoir échanger en petit comité des choses importantes, de l'ordre des convictions personnelles. En dehors d'échanger nos parcours et nos actions très concrètes, c'est d'échanger des convictions personnelles. Et ces convictions personnelles, c'est une lente maturation au fur et à mesure des années, qu'on peut du coup partager euh, entre personnes qui se changent. Et ces dîners pendant, ont eu lieu une fois par mois pendant un an, ont donné naissance à la version plus large, qui sont les rencontres, Changer le monde euh, à Paris. Dans ces acteurs de changement, il y a différents niveaux de conscience qui, qui sont présents. Et donc c'est difficile de jouer, de jongler même, je dirais, entre ces différents niveaux de conscience. Alors que l'action, elle mérite d'être développée, euh, positivée, etc. de partout. Donc ça, c'est un point euh, euh, important. La deuxième chose, ce sont les égaux qui sont liés aussi au niveau de conscience. Les égaux mènent au territoire. C'est que souvent, sur des projets, même euh, nouveaux paradigmes, il y a cette notion de territoire. C'est que moi je fais un projet, et euh, celui d'à côté qui, euh, qui est sur ma, ma zone, euh, etc. tout d'un coup c'est un ennemi, donc c'est un concurrent. Comme avant. Voilà. Le nouveau paradigme, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur de soi-même, qu'on apporte ça, et puis euh, si la personne d'un côté, elle, le meilleur de soi-même, l'amène vers un projet euh, proche du sien, et bien coopérons, et ça c'est difficile. Même quand on met deux personnes autour de la table, ils n'arrivent pas à coopérer ensemble. Et c'est ça le, le, le vrai enjeu, parce que tout le monde veut rassembler, mais autour de soi. Tout le monde veut amener sa pierre individuelle et, et pas forcément être contribuer à quelque chose de collectif. Ce problème de coopération, surtout en France, mène à des petits projets, plein plein de petits projets de partout, euh, qui euh, du coup ont pas d'ambition, euh, vivotent un peu, etc. Plutôt que de dire bah voilà, on se met autour d'une table et on fait un, un gros projet ensemble. Et là, ça va être une, un rouleau compresseur.